Allez, aujourd'hui, je vous présente Skytir, un jeu aussi stratégique euh, que dynamique. C'est à base de MOBA, vous savez, hein, les jeux vidéo euh, genre League of Legends, et euh, c'est proposé par Legion Distribution. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à la partager et puis à me laisser vos commentaires et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti Bon et eh bien comme je vous l'ai dit dans euh, la introduction de la vidéo, on va découvrir ensemble Skytear. Je remercie Légion Distribution euh, de euh, sa confiance. Donc Skytear c'est un jeu qui est inspiré des jeux vidéo, les MOBA comme League of Legends. Hein, donc l'idée c'est de partir à la conquête euh, du Nexus de l'équipe euh, d'en face. On va se retourner euh, la boîte ensemble pour en découvrir euh, le contenu. Alors, Skytear, on est parti sur un jeu qui déjà est sans dés, euh, c'est intéressant et c'est important de le dire, pas parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de ce genre de formule, des gens qui n'ont pas de chance au à ce qui paraît. Bon, moi j'en fais partie, 2 à 4 joueurs, 45 minutes, jusqu'à 8 euh, joueurs avec euh, des règles euh, un, peu plus, euh, un peu plus avancées, qui sont en contenu à l'intérieur de cette boîte de start. On va avoir une figurine de la Outsider, donc vous verrez la Outsider c'est une figurine un petit peu particulière que vous pouvez déchaîner à un moment de la partie. 8 figurines de héros, 2 en fait par, par faction, hein, puisque vous allez voir, il y, a, il y a des factions qui répondent à des styles de magie qui sont bien différents. 16 sbires, alors les sbires sont des toutes petites créatures, mais qui ont énormément d'importance dans la partie. Il y aura 84 cartes qui sont en 63 par 88, hein, si vous voulez blister, et 92 jetons et marqueurs, et bien entendu un plateau qui, euh, a la particularité d'être recto verso afin de pouvoir varier la difficulté. Allez c'est parti, je vous, vous présente le plateau tel qu'il est pour euh, une partie euh, classique. Donc euh, l'objectif du jeu c'est de venir détruire le nexus de l'adversaire. Hein, donc vous avez le vôtre, vous avez celui de l'adversaire et pour pouvoir détruire le nexus de l'adversaire, il va falloir d'abord détruire les tours qui sont ici. Chaque tour a Trois points de vie, hein, on voit les points qui sont caractérisés par des petits jetons, euh, lorsque je perds un point de vie, ben, on enlève une tour, il nous en reste deux, et puis quand ces deux là, ben, on en enlève une, du coup on remplace par un petit jeton, et puis ensuite quand il n'y en a plus, ben, vous avez vu, il y a un grand trou une des tours est détruite. Lorsque j'aurai détruit les deux tours de mon adversaire, je pourrai venir ensuite m'attaquer au Nexus. Il y a une autre condition de victoire. Hein, ce sont euh, les cartes de victoire qui sont ici sur le coin, qui sont tirées au hasard dans un deck de victoire que vous allez pouvoir enrichir en achetant des add-ons notamment. Euh, les conditions de victoire, je vous en lis une ici, il y a Massacre. Tuer trois héros ennemis donc à partir du moment où dans la partie un des deux camps a réussi à détruire trois héros euh, de l'adversaire et eh bien la partie est perdue même si euh, les tours n'ont pas été détruites même si le nexus n'a pas été détruit ce sont des conditions euh, de victoire qui sont impérieuses vous allez également repérer sur le plateau euh, des frises avec euh, des numéros donc la première ici elle sert en fait à euh, définir les points de vie de vos personnages en effet sur euh, les cartes de vos personnages vous avez des points de vie euh, par exemple yami euh, la petite euh, la petite euh, sorcière euh, un peu japonaise ici elle a euh, elle a euh, 18 points de vie donc je mets son jeton sur le 18 euh, Abura, lui il y en a 18 également Akuti, elle, elle en a 16, donc je vais mettre son jeton sur le 16, et puis euh, Sakoshi, et ben lui, c'est le plus fragile, il en a 15. Et bien entendu, à chaque fois que je vais me popper euh, des points de dégâts, et bien je vais faire déplacer comme ça mes jetons euh, de la valeur, et puis je peux également me soigner, hein, donc je vais pouvoir euh, également un peu euh, remonter. Faites attention, il y a des combos de cartes qui peuvent vous faire perdre jusqu'à 10 points euh, d'un coup, voire plus. En tout cas, les exemples que moi, j'ai en tête, c'est jusqu'à 10. Et puis, quand vous arrivez à la fin, vous n'êtes pas totalement euh, mort, puisque, en fait, vous avez la possibilité de euh, repoper. Autre élément euh, avec des numéros, c'est cette frise qui est ici, qui va jusqu'à 5. Donc, en fait, celle-ci, elle permet de définir les tours de jeu. Tours de jeu, donc, il y en a 5, mais elle ne fait pas que ça. Elle vous permet également de définir la valeur en mana. On se rendra compte qu'en fonction des cartes que l'on va jouer, vous avez ici des valeurs de mana qu'il faut pouvoir payer pour, pour pouvoir vous servir des cartes qui sont dans votre main, dans votre, dans votre deck. Puis ensuite dans votre main, et bien pour pouvoir payer en fait les points qui sont ici, il faut pouvoir les payer en valeur de mana, et cette valeur de mana elle évolue au fur et à mesure euh, des rounds. Bien sûr, au round 1, vous allez avoir un point de mana, au round 2, deux points, au round 3, 3 points, et si vous avez bien suivi au round 4 et 5, hmm, allez, je vous laisse répondre. Voilà, donc ça fait à la fois office. Euh, deux tours de jeu et en même temps deux valeurs de mana. Vous avez un petit pion pour pouvoir euh, le déplacer et vous souvenir à quel niveau vous en êtes. Donc ensuite on va déterminer aussi le premier joueur, le premier joueur, il aura euh, donc aussi la possibilité de. Il devra en l'occurrence tirer cette carte là-bas hein, qui est le flux de Sky -tear. Et ben notamment la flux de Sky ce qu'elle fait c'est qu'elle vous permet euh, bah, de payer un de mana en moins, un point de mana en moins. Ici, on va mettre euh, l'Outsider avec euh, sa carte. On viendra euh, sur les caractéristiques des cartes euh, tout à l'heure. Et puis, euh, ensuite, on va euh, déterminer euh, ben, le premier joueur. Alors ça, on le fait à pile ou face. Et qui joue quelle faction. Alors, le premier joueur va choisir une faction. Ensuite, le second joueur va choisir deux factions. Et puis ensuite, le premier joueur choisira la faction qui reste. Puisque dans cette boîte, de start, vous avez la possibilité en fait de faire quatre équipes. Au niveau des actions des personnages, vous avez la possibilité d'effectuer 3 actions différentes parmi celles qui vous sont proposées et qui sont très intelligemment regrouper dans des cartes que chaque joueur aura alors ici c'est la carte jaune euh, c'est important parce que euh, les dévotions ne sont pas les mêmes on les verra tout à l'heure hein. ce que c'est qu'une dévotion c'est une sorte de magie et vous avez l'explication de votre dévotion en fonction de la famille que vous allez euh, utiliser et vous avez également à l'arrière euh, tout un ensemble de mots-clés et de conditions qui sont, euh, qui sont explicités. Ça aussi, c'est assez bien fait, je trouve, hein, au, niveau, au niveau de ces petites cartes. Alors, au niveau des actions, il faut en choisir trois sur ce que je vais vous citer. La première est très simple, c'est euh, se déplacer. Donc, vous pouvez déplacer votre héros jusqu'à euh, trois cases. Alors, très simplement, vous prenez votre héros, vous déplacez de trois. Un, deux... Et 3, voilà, vous avez fait votre première des euh, trois actions. Vous avez ensuite euh, l'escarmouche qui est d'effectuer n'importe lequel de ses effets dans n'importe quel ordre. Alors, quels sont les effets en question euh, Vous avez vous déplacer d'une case, infliger 0 points plus une carte de dégâts à un héros ennemi, pas un sbire. Attention, une escarmouche ne peut que un héros et pas un sbire on verra ici qu'on a des sbires et puis ici des héros donc c'est pas tout à fait la même chose et vous pouvez également vous redéplacer de 1 donc au niveau de l'escarmouche qu'il faut comprendre c'est que j'ai la possibilité soit de me déplacer une fois puis de me déplacer une fois puis de faire la fameuse attaque qui ne doit toucher qu'un héros avec une valeur de 0 plus une carte je vous expliquerai comment ça se passe au niveau du combat. On tire des cartes et on joue des valeurs. Soit euh, je décide euh, de me déplacer, d'effectuer mon attaque, puis de me déplacer. Mais je ne suis pas obligé de tout faire. Si je suis déjà au corps à corps, je peux décider de faire une attaque, puis de ne pas me déplacer. Ou alors de me déplacer, de faire une attaque, et puis de ne rien faire. Ou de me déplacer, déplacer, et de ne rien faire. Voilà, je ne suis pas obligé de consommer toutes les conditions de l'escarmouche. Donc sinon vous avez la possibilité d'attaquer. Donc là euh, l'attaque elle est très simple. Vous pouvez attaquer à la fois des sbires et à la fois des héros. Cette fois-ci c'est euh, totalement, euh, totalement libre. Ou alors vous pouvez euh, retirer un pion de jeton pilier ou un pion de jeton illusion d'un ennemi. On verra qu'en fonction des familles que vous jouez vous pouvez déposer soit des piliers soit en fait des illusions. Ça aussi c'est euh, intéressant à voir. Vous avez la possibilité également d'effectuer une action dite de commandement. Alors une action de commandement, il s'agit de poser une carte face cachée euh, sous la carte de votre héros, de votre main. Et puis ensuite, ça va vous permettre de gagner des points lorsqu'il va falloir euh, définir qui gagne euh, en fait euh, les, euh, les jetons de contrôle. Donc les jetons de contrôle, c'est quoi Ce sont les jetons qui sont juste ici. en fait. Et à la fin d'un tour, ce que vous allez faire, à la face des sbires, vous allez définir en fait qui a la possession de ce jeton de contrôle. Euh, pour pouvoir euh, venir euh, réclamer ce jeton de contrôle, il faudra être en euh, supériorité numérique. Alors, la plupart du temps, ça se passe à l'issue des combats. Hein, donc, forcément, il y a des sbires qui ont fait le saut et il y a peut-être même des héros qui seront morts à ce moment-là. A vous de bien euh, gérer euh, cette zone-là, ce moment-là, puisque vous avez une phase de héros où vous allez vous déplacer, attaquer, euh, faire des magies et puis ensuite, une phase de sbires qui va vous permettre de définir qui a notamment le contrôle euh, de ces jetons. Si vous êtes en supériorité, eh ben, tout va bien. Si vous ne l'êtes pas nécessairement, grâce aux cartes de commandement, vous pourrez vous rajouter des points pour pouvoir euh, dire ben, voilà, je prends le contrôle de cette section parce que j'ai plus de points euh, que toi. Et puis sinon, ben, vous avez la condition de dévotion. Alors la condition de dévotion elle est propre à chaque euh, famille. Par exemple les euh, Karumo, qui sont euh, la famille euh, rouge. Eh bien, eux, ils vont avoir la possibilité de marquer. Donc, quand ils marquent, ils font nécessairement plus de dégâts. Euh, vous avez les euh, Nupten, qui, eux, ont la possibilité de faire euh, popper des illusions. C'est des sortes de fantômes sur le plateau qui vont avoir des actions, hein, qui, vont, qui vont également taper. Les Lyotan, qui sont euh, ceux que je préfère, bah, tout simplement, ils ont la capacité métamorphe. Ça les transforme un peu, c'est plutôt une race des neiges et tout. Et l'ours il tape beaucoup plus fort s'il se met en métamorphe. Et puis la dernière section c'est les talos. Les talos ils vont poser des jetons piliers en fait sur le plateau. Et vous allez vous rendre compte en jouant que si vous consommez en fait ces piliers, et eh bien vous allez pouvoir déclencher des pouvoirs spéciaux. Donc ensuite, je vais constituer un deck, donc si je joue Karumo et Nupten, ben, je vais mélanger les cartes des Karumo et des Nupten dans euh, un deck. Vous n'avez pas trop à vous prendre la tête au niveau de cette boîte de start, puisque vous avez juste le nécessaire pour faire. Vous pouvez mélanger toutes les cartes rouges et toutes les cartes jaunes euh, dans, euh, dans un deck. Si vous êtes le premier joueur, vous allez tirer, vous allez faire une main avec 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà et puis ce paquet, bah vous allez le poser à côté. Et puis vous allez pouvoir ensuite regarder les cartes que vous avez en main. Donc très simplement, euh, les cartes que vous avez ici, vous voyez que pour pouvoir les jouer au moment où euh, c'est votre action, euh, vous allez devoir payer de la mana. On est au tour 1. Donc tout ce qui est carte qui vaut euh, 3, je ne pourrais pas le jouer. Toutes les cartes qui valent euh, 2, je ne pourrais pas les jouer. Je ne pourrais jouer que les cartes qui valent, qui valent 1. On va remarquer que sur ces cartes, il peut y avoir des symboles. Soit des symboles d'action, donc en l'occurrence ça ce sont des cartes qui permettent d'attaquer l'adversaire, soit euh, des symboles de réaction et donc ça ce sont des cartes que l'on va jouer en réaction à une attaque euh, de son adversaire. Donc par exemple, cette faille temporelle, là, c'est une, une carte réactive, appliquer Rapidité au lanceur, vous pouvez lui retirer une condition. Rapidité, ben, on, se déplace, on, dé, on se déplace plus vite, et puis je peux lui retirer une condition. Si quelqu'un, par exemple, euh, tente de me mettre un ralentissement avec une carte d'action en m'attaquant, ben, je peux jouer cette carte-là en lui disant ben « Non mec, non seulement je vais me retirer euh, la condition, mais je vais me rajouter également euh, Rapidité ». Donc ça, c'était la façon dont vous pouviez jouer votre main. Mais ce qu'il faut également regarder, c'est au niveau des attaques. Lorsque vous voulez attaquer un personnage, vous allez vous référer à votre capacité d'attaque. Ici, on voit qu'en attaque, j'ai 2 plus cartes. Alors ça veut dire quoi, 2 plus cartes Ça veut dire que de base, en fait, la puissance de mon attaque vaut 2. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans mon deck et je vais venir piocher une carte de mon deck... Et sur ce coup, je ne vais ni m'intéresser à la valeur qui est ici au niveau des manas, ni à la description quelconque, je vais prendre la valeur qui est ici. Alors là, j'ai pas de bol puisque j'ai tiré un 0, donc c'est plus 0. Donc je vais faire 2 de dégâts, en l'occurrence au corps à corps, puisque c'était une épée. Mais si j'avais tiré une autre carte, alors là, je tire la carte du héros, ça ne va pas, on y reviendra. Voilà, si j'avais tiré la faille temporelle, et eh bien sur ce coup, j'avais une valeur plus 2, et donc je faisais... 4 dégâts à mon adversaire. Vous voyez, au niveau des combats, les choses sont quand même relativement simples à résoudre. Et à partir de là, bah, ça part, une fois que c'est consommé, ça part directement dans la défausse. On n'oublie pas que euh, sur certaines cartes, il y a euh, un bouclier. Hein, en l'occurrence, c'est une armure. Donc pour euh, Yami, à chaque fois qu'elle se fera attaquer, il y aura quand même moins 1 aux attaques. Euh, que par exemple, pour Sakushi, eh ben, lui, euh, il n'en a pas du tout puisqu'il est à 0. Là ici, il y avait euh, du 0 ou du 2 au niveau valeur d'attaque. Mais il faut faire attention, il faut absolument tirer euh, la carte parce qu'il peut arriver qu'il y ait du moins 1. Vous voyez, là, il y a moins 1 à ma euh, capacité d'attaque. Bon, j'ai tiré cette carte-là. Du coup, au lieu, avec, euh, avec Yami, euh, d'avoir 2 points en attaque, eh ben, je me retrouve plus qu'avec 1. J'ai parlé euh, des cartes spéciales, donc ça ce sont des cartes qui sont euh, propres à chaque euh, héros. Alors bien entendu, hein, si je la tire, bah c'est la fête, parce que je vais faire plus 3. Mais ce qui est intéressant, c'est de la tirer pour pouvoir la mettre dans sa main au moment où on reconstitue sa main, puisqu'elle va vous permettre en fait de jouer une capacité spéciale. Et donc sur le haut de la carte, vous avez le portrait euh, du personnage qui est impacté, et vous ne pouvez euh, la jouer que sur celui-ci. Vous vous rendez compte aussi que ce sont des cartes qui valent assez cher. Donc comme de toute façon votre deck bah, il se rebrasse une fois qu'il est épuisé, peut-être que la première fois que vous le tirez que vous êtes encore un peu loin euh, d'avoir euh, les 3 de mana, vous n'êtes pas obligé euh, de, euh, de, de la jouer tout de suite. Vous pouvez profiter de sa valeur qu'elle vous apporte en combat. Donc au niveau des zones que l'on peut euh, revendiquer, il y en a 3 en tout. Il y a la zone 1, la zone 2 et la zone 3 qui est la zone euh, du dôme. Pour pouvoir revendiquer une zone, il faut être euh, le plus nombreux euh, dans celle-ci. Donc, par exemple, ici, euh, alors il faut être à distance 3 et avoir une ligne de vue euh, sur la zone pour pouvoir le revendiquer. Alors, je vous donne un exemple. Ici, on va avoir euh, deux sbires, un sbire chacun sur la zone, et puis un sbire de chaque côté. Puis je vais mettre un de mes héros là, et puis je vais mettre ce héros ici, et puis je vais en mettre un ici, par exemple. Donc, la situation, elle est comme ceci. Pour revendiquer ce point, on va compter euh, le nombre euh, de points que l'on a. J'ai un point par sbire, donc j'ai 1, 2, plus mon héros, 3. En face, on a 1, 2, également 3. Donc, euh, on l'a pour l'instant, on a égalité. Le héros qui est ici, il est trop loin parce qu'il n'est pas à 3 de distance. Par contre, on va imaginer que euh, dans une de mes actions avant, avec. Euh, Aboura, j'avais fait ce que l'on appelle un commandement, c'est-à-dire que j'avais mis une carte de côté pour pouvoir justement faire cette revendication. Et bien, à ce moment-là, je vais sortir ma carte de commandement et je vais ajouter les deux points de magie qui, sont, qui y sont associés. Ça va me rajouter deux points de plus au niveau de ma revendication et donc je vais gagner la zone. Du coup, je vais infliger autant de points de dégâts euh, qu'il y a de différence entre ma valeur et la valeur adverse. Donc là, en l'occurrence, les points de dégâts sont de 2. Je vais donc tuer euh, deux sbires de mon adversaire. Donc ces sbires-là, on verra qu'ils repopperont plus tard. S'il y avait un surplus euh, de, euh, de valeur, euh, le surplus pouvait ensuite euh, toucher la tour euh, de mon adversaire pour peu que la case en question soit au moins à 3 de distance, puisque vous vous rappelez que 3 de distance, c'est le minimum pour pouvoir taper quelque chose. En l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, je termine cette phase de sbire avec ce, cette première zone. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir déplacer ce jeton-là. Alors là, c'est pareil, je le déplace de combien Eh bien, je le déplace de la différence de points qu'il y avait entre moi et mon adversaire. Et on se souvient que la différence de points, c'était 2. Donc je vais pouvoir déplacer euh, mon jeton de euh, deux cases, donc je fais 1 et puis 2. Et on voit qu'à partir de là, au prochain tour, je serai à distance pour que euh, le surplus de points puisse commencer à euh, taper la tour de mon adversaire, tour que je peux également attaquer avec mes héros. Je vais ensuite aller m'intéresser à la deuxième zone pour voir qui en a la propriété. Et puis ensuite, il y a la partie du dôme au centre que je peux également revendiquer. Lorsque j'ai assez de personnages, lorsque j'en ai plus que mon adversaire pour pouvoir revendiquer cette zone, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir jouer l'outsider. Donc jouer l'outsider, bah c'est prendre la figurine et puis également prendre la carte, c'est assez intéressant. Et sur la carte, il est marqué « placer l'outsider n'importe où à travers euh, le périmètre du dôme ». Et celle-ci ne peut pas être déplacée. Donc, en fait, il faut la poser à, à cheval euh, sur une ligne. Hein, puisque vous vous rappelez, en fait, cette ligne blanche, elle est impénétrable. Elle coupe les lignes de vue. Et donc, si je mettais, en fait, euh, mon outsider à l'intérieur, bah il ne pourrait, euh, pourrait rien faire au personnage extérieur. Donc, c'est pas intéressant. Il faut le mettre à cheval euh, sur, euh, sur cette ligne. Et à partir du moment où je le mets à cheval sur une ligne, par exemple, si je le mets Ici, ben, je vais pouvoir commencer à attaquer, euh, par exemple, cette figurine-là. Et puis, en plus, comme il a une attaque à distance, ben, il pourrait même attaquer euh, l'ours qui est ici. Et donc, du coup, il a quand même une force de 3, euh, plus, euh, plus un tirage de cartes. Donc, euh, ça peut être intéressant. Il a également hein, d'autres possibilités, hein, cet outsider. Il a le contact divin. Le héros allié ciblé euh, effectue une action de dévotion. Donc, ça, c'est immédiat. Vous pouvez tout de suite faire une action de dévotion. Puis, sinon, il a l'onde de choc. On peut infliger 0... Euh, en force plus une carte tirée de dégâts euh, et en plus c'est euh, perforant donc du coup ça ignore euh, les armures et ça le pousse de deux cases. Donc ça, c'est les possibilités que vous avez si vous jouez l'outsider. Ah, bien entendu, il est posé là, et puis ensuite, ben, vous allez de nouveau revendiquer la zone. Et puis celui qui revendique la zone pourra le reprendre, venir le repositionner, par exemple, euh, par ici. Et puis euh, du coup, euh, ben euh, le s'en servir pour euh, taper euh, des adversaires qui seraient apportés. Je ferai euh, une partie euh, avec, euh, avec euh, mes collègues hein, euh, de la guilde. Euh, je pense qu'on la filmera pour que vous puissiez mieux vous rendre compte... En fait, de toutes les capacités euh, qu'a le jeu, notamment dans les combos, parce que vous avez la possibilité de pas mal comboter en fait euh, avec vos cartes. Je ne vous ai pas montré, mais il y a des cartes qui ont euh, des effets blast, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne touchent pas qu'un seul adversaire, mais euh, elles en touchent, euh, elles en touchent plusieurs. Euh, L'intérêt, c'est d'essayer de faire comboter à la fois euh, les cartes que l'on a en main et les cartes que l'on tire. Euh, il faut également essayer de les associer avec les actions que l'on veut faire si on veut faire par exemple un déplacement puis une escarmouche qui va me permettre de d'abord faire une petite attaque hein, certes de niveau 0 plus une carte tirée mais c'est quand même déjà une attaque et puis je peux ensuite enclencher une vraie attaque donc du coup je vais je vais taper deux fois de suite et là il faut bien réfléchir aux cartes que vous pourriez jouer à ce moment là pour pouvoir effectuer les meilleurs combos il ya déjà des exemples de parties sur internet qui vous montrent des combos qui sont plutôt somptueux au niveau du matériel je trouve qu'on est encore sur quelque chose d'extrêmement quali de toute façon avec les gens distribution moi j'en ai pris l'habitude je vais vous laisser avec la macro des figurines et puis je vous donne rendez-vous à la fin euh, du mois de février pour euh, une partie commentée euh, que je ferai avec mes amis sur euh, ce super Skytir. je vous rappelle qu'il est disponible à partir d'aujourd'hui euh, sur internet je vous mets le lien en vidéo je vous remercie de votre attention et puis ben je vous souhaite pas de bons jets parce qu'il n'y a pas de dés dans Skytir, mais je vous souhaite quand même de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et je vous dis à très bientôt.